Euh, je suis une amie euh, de Guillaume et Cyril qui sont brasseurs. Nous sommes ici à Saint-Urson. Okay. <rires> voilà. La brasserie Tonnebière euh, vous accueille aujourd'hui. Je m'appelle Christian, je travaille justement ici à la brasserie pour vous montrer euh, les, différents, euh, les différentes matières premières, les différents processus euh, avec lesquels on va faire de la bière. On commence bon, bah, déjà avec euh, de l'eau. Euh, on, on prend ici l'eau du réseau, donc on ne la traite pas. On prend vraiment l'eau qui vient du puits euh, en amont ici dans la, dans la plaine. Sinon, matière première, le malte d'orge. On a plein de sacs. Malte d'orge aussi malt de blé. Ça dépend quel genre de bière on veut faire. Euh, la prochaine étape, ça se passe ici. Euh... C'est un moulin pour euh, concasser le grain, en fait. Ensuite, on euh, mélange l'eau avec les céréales. On récupère un liquide qu'on appelle le mou, On transfère dans la cuve ébullition pour porter ça à ébullition pendant environ 60 minutes. À ce moment-là, qu'on rajoute du houblon justement extraire les arômes ouais. ensuite tout ça passe dans un refroidisseur pour terminer dans, dans, un, voilà, dans un fermenteur à ce moment là qu'on ajoute la levure et euh, ça reste donc deux semaines pour une première phase de fermentation ensuite on remet du sucre pour réactiver les levures pour à, à l'embouteillage comment dire que la fermentation reprenne et qu'on fasse une deuxième fermentation en bouteille pour euh, que le gaz se forme dans les bouteilles et ensuite il suffit soit d'ouvrir sa bouteille ou de percer le fût pour boire une bonne bière Dans la durabilité il y a une des bières qui est produite qu'avec des produits locaux c'est la bière qui s'appelle l'Aprone. La particularité de cette bière est qu'elle est faite avec des produits principalement issus de la région et du parc du jour. Ce dont nous sommes le plus fiers par rapport à la tonne bière, euh, il y a plusieurs choses, c'est déjà le goût des bières euh, qui s'est peaufiné, abouti au fil du temps, et, et je crois que tout le monde est très fier des bières qui sont produites ici, qu'elles sont bien à notre goût, mais aussi au goût du public. bière normale, une Faire spot.